Salut à toi Yamak Tracer Free Runner Aujourd'hui on va voir 5 moves super faciles que même ta mère peut faire Qu'est ce que je dis Même ta grand mère elle peut les faire Donc attention aujourd'hui pas d'excuses Tu trouves un spot avec un banc et tu bosses ces 5 mouvements C'est parti Ok alors premier mouvement on va voir c'est le demi tour mais vraiment simplifié sur un banc le demi-tour, je pose une main ici, le bras bien tendu, l'autre main bien en face. Le placement de départ qui est important, si tes mains ne sont pas droites, ça ne marchera pas. Là, hop, je passe les deux jambes au milieu. Si jamais c'est trop dur, une solution, je viens au sol. Et là, c'est super facile de tourner. C'est la position de ta main de départ qui va être importante. Regarde bien la main de départ ici, bien retournée. On a le premier mouvement, hop, on s'est posé. Le deuxième mouvement, très facile. C'est la même chose, mais en sens inverse. Je vais poser ma main ici, l'autre main je la recule, recule. Enfin, je la recule pour qu'elle soit au même niveau. Et je passe les pieds. Même chose, si c'est trop dur, je peux grappiller un petit peu avec les pieds. Tu vois jusque là, deux mouvements, c'est sûr que ta mère elle peut les faire, c'est sûr que ta grand-mère elle peut les faire. Au sol, je viens, je repars. Okay. Maintenant, on va passer au troisième mouvement. Le troisième mouvement, c'est une fin de passe écharpe. Le mieux, c'est de partir du sol. Et si tu as du mal, tu peux partir du banc. En partant du sol, en partant du vent, ça fait un pied sur le banc, L'autre pied ici, là, je viens tendre la jambe devant. Et je reviens en partant du sol. Hop, et je reviens. Plus tu vas être dynamique sur ce mouvement-là, plus le mouvement va être choqué. Plus tu vas prendre ton temps, et tu vas être débrile, plus tu vas avoir du mal à trouver les pieds. donc Essaye de faire vraiment de la dynamique pour être aussi. Trois mouvements. On en fait un quatrième. Le quatrième, on part de la fin de passer chat. Nous on va rajouter un cavalier. Ici. Fin de passer chat. Je vais poser mes fesses pour revenir m'asseoir. Je te montre ce que ça donne avec de la vitesse. Je pars en fin de passer chat, je pose mes fesses. Et je tourne je viens m'asseoir. Classe hein Le cinquième mouvement, il est parfait pour finir. Ici, sur les un battements. Alors, pour moi, c'est le plus facile, mais c'est peut-être souvent quand on l'enseigne à des pratiquants, le plus dur à comprendre. Je pars face au banc et là je viens pivoter. C'est-à-dire que ma main vient à l'opposé. Je m'assois et je lance les jambes Je lance les jambes. Pour me relever. Je remonte ici encore une fois. Je pars face au banc, je pose ma main à l'opposé, en face de la jambe opposée, je pars, je viens m'asseoir, je lance les jambes devant, devant, et je me relève. Encore une fois. Ah si, un petit truc pour t'aider, tu peux imaginer que tu mets deux coups de pied, une personne qui est devant toi. Je pose ma main, je viens m'asseoir, de pied circulaire, l'autre coup de pied circulaire, et je me relève. Je fais rapidement, et je me relève. Ok, maintenant on va essayer d'enchaîner ces 5 mouvements ensemble. Ça fait demi-tour. Retour de demi-tour. Fin de passer chat. Fin de passer chat avec un cavalier. Et je tourne pour faire mon battement. Maintenant, rien ne t'empêche d'améliorer ces mouvements, de te les approprier. Par exemple, le battement. Je peux finir assis. Je peux finir ici. Le demi-tour. Je peux le faire au-dessus du banc. Je peux le faire à une main. Le cavalier, la fin de passer chat avec le cavalier, je peux enlever la femme de passer chat et directement partir sur un cavalier. Tu l'as compris, ces mouvements-là, ce sont des bases pour toi. Maintenant, c'est à toi d'essayer de les travailler et de les améliorer, de te les approprier. C'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, pas d'excuses. Tu peux aller t'entraîner avec ta mère, avec ta grand-mère, Tu as juste besoin d'un banc. En attendant, on se dit à la semaine prochaine, abonne-toi à la chaîne.